Bonjour Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui? Do do do mi. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note avec troisième doigt. Il y a juste une note pour une mesure, c'est-à-dire on doit compter 6 temps pour cela. Alors, sol, 2, 3, 4, 5, 6. Ok Alors, il suffit d'appuyer, maintenir, sol avec le troisième doigt de la main droite. C'est sol, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on ajoute la première note de la musique suivante, c'est ce sera Do. Regardez bien les enfants, sol, ensuite on saute jusqu'à là. on saute deux notes, sol, la, si, do, on va jusqu'au do. Alors c'est juste doigté, il faut faire attention, on était sol avec le troisième doigt, maintenant do avec le quatrième doigt, comme ceci. Sol, deux, trois, quatre, cinq, six, hop, comme ceci. Ok Maintenant on va répéter pour cela cinq fois. Sol, 2, 3, 4, 5, 6. Première fois. Sol, 2, 3, 4, 5, 6. Do. Deuxième fois. Sol, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Trois fois. Sol, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Quatrième fois. Attention, maintenant c'est la dernière fois. Sol, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Maintenant, comme vous venez de voir, ce n'est pas très compliqué. Sol, 2, 3, 4, 5, 6, Do. Alors, on va ajouter encore une mesure. Alors, Do, c'était la première note de la cinquième mesure. Il suffit de répéter maintenant. Do, Do, Do, trois fois, même note, toujours avec même doigté. Alors, Sol, 2, 3, 4, 5, 6. Do, Do, Do, comme ceci. Et maintenant, on va se concentrer juste sur cette mesure. Tout à l'heure, on va enchaîner avec Sol, mais on va répéter de la première note de la cinquième mesure. Alors, Do, Do, Do. On, a, on répète cinq fois, juste pour cela. Do, Do, Do, première fois. Do, Do, Do, deuxième fois. Do, Do, Do, troisième fois. Do. Do, Do, quatrième fois. Très bien les enfants. Maintenant, ça retombe sur le Sol. Mais attention, ce n'est pas avec le troisième doigt. C'est avec le deuxième doigt. C'est juste tout simplement, c'est plus facile à jouer comme ceci. Alors, Do, Do, Do. Attention, avec le deuxième doigt, Sol. Ok Do, Do, Do, Sol. Juste comme je vous ai dit. Au début, on a fait Sol, 2, 3, 4, 5, 6. On a monté comme ceci. Mais on va retomber après faire trois fois Sol. C'est juste le doigté qui change. Juste, il faut retenir ça. Ok Alors, Do, Do, Do, Sol. Juste ça, on va répéter cinq fois. Première fois. Do, Do, Do, Sol. Deuxième fois, Do, Do, Do, Sol. Troisième fois, Do, Do, Do, Sol. Quatrième fois, Do, Do, Do, Sol. Et cinquième fois. Très bien. Ensuite, même chose que tout à l'heure, c'est deuxième doigt sur le Sol, on répète trois fois. Ok On a répété Do, trois fois. Do, Do, Do. Et maintenant, Seul, seul, seul, aussi trois fois. Cela donne do, do, do, seul, seul, seul. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Do, do, do, seul, seul, seul. Première fois. Do, do, do, seul, seul, Deuxième fois. Do, do, hop. Seul, seul, seul. Troisième fois. Do, Do, on saute sur le Seul, Seul, Seul, Seul. Quatrième fois. Do, Do, Seul, Seul, Seul, C'est bien. Ensuite, pour terminer cette cinquième mesure, on ajoute la première note de la musique suivante. Maintenant, attention les enfants, regardez. C'est la main gauche qui revient. Pour jouer, Mi avec le deuxième doigt. Regardez. La main droite aussi, on a terminé avec le deuxième doigt. Maintenant, la main gauche commence avec le deuxième doigt, comme ceci. Sol, fa, mi. Juste, on saute une note. Cela donne, do, do, do, sol, sol, sol. Attention, la main gauche, jusqu'à là. Maintenant, on va répéter cinq fois. Première fois. Do, do, do, sol, sol, sol, mi. Deuxième fois. Do, do, trois fois, sol, sol, trois fois, mi. Bien. Maintenant, quatrième fois. La dernière fois. Do, do, do, sol, sol, sol, sol mi. Bien les enfants, comme ça vous avez appris les deux mesures. Mais d'abord, les deux mesures, vous venez d'apprendre, comment on enchaîne Est-ce que vous vous souvenez, SOL avec le troisième doigt SOL, 2, 3, 4, 5, 6, attention ça saute DO, DO, DO, SOL, SOL, SOL, MI. Alors je vous montre tout doucement parce que ça va vite là. Alors sol 2 3 4 5 6 do do trois fois maintenant sol sol trois fois mi comme ceci si, si. OK Maintenant on va enchaîner les 5 mesures que vous avez appris OK Do do do ré mi 2 3 mi ré mi Mi, Fa, Sol, 2, 3, 4, 5, 6, Do, Do, Do, Sol, Sol, se Mi. Très bien les enfants. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. A demain